Jusqu'où irais-tu Pour ton idéal. Pour notre avenir. Il n'y a qu'une seule vague. Qu'est-ce que tu veux que je fasse tout seul face à ces connards de racistes Comment est-ce que vous pouvez avoir la conscience tranquille Elles arrêteront pas si tu te faire sans rien dire. Je suis bien d'accord. Je voudrais vous présenter votre nouveau camarade. Vous voulez peut-être nous dire deux ou trois choses sur vous Non. Tu connais cette sensation. Comme si tu voyais tout à travers une grosse plaque de verre. Parfois, tout ce que t'as à faire, c'est briser cette plaque de verre. Les gars, je crois qu'il faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'on veut. À la liberté. À la liberté. Plus on aura d'alliés, plus on pourra agir. Et la vague finira par se transformer en gigantesque tsunami <tousse> pour y gâter, vous avez beaucoup à perdre. J'ai plus peur de rien. Je sais pas, je me reconnais plus. Je veux lui rendre justice. Nous sommes la vague. Yeah.